Salut, je suis Simo Hamid Barhani, enseignant français et membre de l'équipe pédagogique de la délégation de Meknes. Je suis devant vous aujourd'hui pour animer une activité qui entre dans le cadre du soutien scolaire pour les élèves de la première année BAC. Comme sujet, notre choix s'est porté sur le schéma actentiel. Il nul ne peut ignorer l'importance et l'apport de cet outil d'analyse dans la compréhension des récits et des heures. La première partie de notre séance sera consacrée à la définition du schéma potentiel et de ses composants. En deuxième partie, on procédera à l'application de ce schéma sur la pièce d'Antigon de jean Anouilh, qui est l'œuvre du de deuxième module au programme de la première année, BAC. Et on a choisi comme support d'application la pièce réalisée par Nicolas Briançon en joué en 2003 au Théâtre Marigny à Paris. Notre séance sera clôturée par une petite synthèse. Donc je vous laisse pour le moment... Et je vous donne rendez-vous après pour une petite synthèse. Définition du schéma actentiel. Le schéma actentiel désigne toutes les forces, les actants, qui influencent sur le comportement des personnages et agissent sur leurs relations et leurs actions dans un récit. Présentation des composants du de schéma actentiel. Le schéma actentiel comporte les éléments suivants. On a le sujet. C'est le personnage principal, le héros, qui poursuit la quête d'un objet ou qui cherche à accomplir une mission. L'objet, c'est ce que cherche le sujet, son but et son objectif. Les adjuvants, ce sont les personnages ou les événements ou les objets positifs qui aident le sujet dans sa recherche. Les opposants, quant à eux, c'est tout à fait le contraire. Ce sont les personnages ou les événements ou les objets négatifs qui cherchent à empêcher le sujet d'arriver à son but. Quant au dessinateur, c'est ce qui commande la quête et qui pousse le sujet à agir. Ça veut dire qui le motive. Par contre, le dessinataire, c'est le ou les personnages qui tirent profit de la quête du sujet, ça veut dire les bénéficiaires.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 Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi elle aurait bien aimé vivre. Mais il n'y a rien à faire, elle s'appelle Antigone, et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Bien sûr, à chacun son rôle. Lui, il doit nous faire mourir. Et nous, nous devons aller enterrer notre frère, c'est comme cela que ça a été distribué. Qu'est-ce que tu veux que nous y fassions le roi Il ne faut pas que je donne l'exemple, moi. Elle fait ce qui lui passe par la tête, la petite Antigone. La sale bête, l'entêtée, la mauvaise. Et puis après, on la met dans un coin, ou dans un trou, et c'est bien fait pour elle. Elle n'avait qu'à ne pas désobéir. qu'est-ce que tu as, ma petite colombe Rien. Je suis seulement encore un peu petite pour tout cela. Mais il n'y a que toi il qui dois le savoir. Mourir. Il faudra me faire mourir avec elle Je pourrais vivre moi sans elle. Crois-tu que je l'accepterai votre vie De tous les jours, depuis le matin jusqu'au soir, sans elle et votre vie, votre agitation, votre bavardage, sans elle Je t'en supplie, que je t'admire, que je t'admire encore. Je suis trop seul et le monde est trop nu si je ne peux plus t'admirer. Qui Qui a été assez fou pour braver ma loi As-tu enlevé des traces Rien Rien qu'un pas plus léger qu'un passage d'oiseau après, en cherchant mieux, on a trouvé plus loin une pelle. Euh, une petite pelle d'enfant, toute vieille, toute rouillée. On a pensé que ça ne pouvait pas être un enfant qui avait fait le coup. À qui avez-vous déjà parlé de cette affaire À personne, chef. On a tout de suite tiré au sort et je suis venu. Alors, écoute bien, votre garde est doublée. Renvoyez la relève. Voilà l'ordre. Je ne veux que vous près du cadavre. Et pas un mot. Vous êtes tous coupables d'une négligence. Vous serez punis de toute façon. Mais si tu parles, si le bruit court dans la ville qu'on a recouvert le cadavre de, de Polynice, alors vous mourrez. Tu es folle. Oui, nous ne pouvons pas. Pourquoi Il nous ferait J'ai bien réfléchi toute la nuit. Je suis l'aînée. Je réfléchis plus que toi. Il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir. Si, Antigone. D'abord bien sûr c'est horrible et j'ai pitié moi aussi de mon frère, mais je comprends un peu notre... roi. allez, allez. tes sourcils joints te regardent droit devant toi et te voient la lancer sans écouter personne. Écoute-moi, j'ai raison plus souvent que toi. Il est plus fort que nous Antigone. Il est le roi. Pourquoi tu tentes d'enterrer ton frère je le devais. Je l'avais interdit Je le devais tout de même. Ce qu'on n'enterre pas à air éternellement, sans jamais trouver de repos. Si mon frère vivant était rentré harassé d'une longue chasse, je lui aurais enlevé ses chaussures, je lui aurais fait à manger. Je lui aurais préparé son lit. Polynice aujourd'hui, a achevé sa chasse. Il rentre à la maison où mon père... Et ma mère et Théocle aussi l'attendent. Il a droit au repos. C'était un révolté, un traître. Tu le savais C'était mon frère. Pour notre synthèse, on peut dire que le schéma potentiel est une structure d'interaction parce qu'il se soucie moins des personnages pris isolément que de la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Ce sont ces interactions qui vont permettre au personnage principal, ça veut dire le sujet, aux personnages secondaires, les adjuvants et opposants, d'évoluer et ainsi de s'accomplir spirituellement. Et l'accomplissement spirituel du héros sujet et la vraie finalité de l'accomplissement de sa quête, ça veut dire son objet. Enfin, pour un récit, il n'y a pas un schéma actantiel, mais des schémas actantiels. En effet, tout dépend du personnage qui est mis en valeur. Dans notre application, c'était le personnage d'Antigone qui est mis en valeur, mais on peut dégager d'autres schémas centrés sur le personnage de crayon, ou d'Ismène ou des mots, et même des gars. Voilà, c'est tout pour cette activité. Merci pour votre attention. Et à très bientôt